ressembler, lorsque mon corps est prêt à rugir, et que mes veines sont le point d'éclater. C'est là que j'ai toute ma puissance euh, c'est pareil pour vous Vous voulez vous surpasser Être meilleur que June Vous voulez battre quiconque sur votre chemin Être meilleur que June Vous êtes prêt à tout pour devenir plus fort, même à vendre votre âme, pas vrai Skyline sur Inazuma Eleven euh, donc ce sera la suite là donc c'est la suite donc on va, on va se battre contre Epsilon donc je suis désolé j'étais un peu loin C'est parti, c'est du, du, du, du, du, du, du, du, du, Moi, je dois retirer un peu plus sur ta personnalité, désolé. Montre-leur ce que tu sais vert 14, ok donc les miens ils sont dans les allemands du niveau 1 Oh le c'est qu'ils sont moins morts c'est... c'est... c'est... Antoine a failé dans toute sa puissance Mais en plus, lui, il est même pas censé... N'importe quoi... Hein. Est-ce que je pourrais les retarder Non, hein, ça doit faire 10 minutes, hein qui fait fiu alors qu'il même pas toucher le ballon mmh et c'est l'unique serrat dans sa tête Il rajoute une couche pour un mien Et là Scott il pète les plombs. Mmh. Euh, D'accord mmh. Oh oui hors jeu Oh oui hors jeu, il suffit d'avoir les règles Attends, Scott il est sur le terrain Ouais il est sur le terrain et on va leur montrer à ces enculés Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y Ah, oui, vas-y, parfait Vas-y, tu sais des outils de technique. penses, oui Oui Oui Bravo ce tu Cool Ça c'est ce que j'aime Voilà Ça c'est de la puissance Voilà. Donc c'était simple le match. Hein. Il faut que une minute. Pour moins, là on est au moment d'enregistrement. Allez, 5 minutes d'enregistrement. Le message est caché Pitié, prenez-le Il semblerait que ton match contre l'équipe de Raymond ne se soit pas achevé sur une victoire. C'est inacceptable. Ouah, la voix de meuf Ouah, c'est inacceptable Alors Est-ce que c'était amusant de jouer contre eux Oh, c'est la voix de Scotty aussi Toi, tais-toi. Ça va mieux si on s'en charge nous-mêmes. Parlez-moi si je vous ai vexé. N'oubliez pas, le combat que nous livrons tous les trois n'est pas terminé. Quand à toi, je ne sais pas ce que tu fais pendant tes escapades. Souviens-toi bien d'une chose. Tu es peut-être en son favori, mais je ne pourras pas faire ce que tu veux encore bien longtemps. Je vous rappellerai. Allez, laisse-moi te du reste Je, me que je suis déjà en place pour J'ai rien pu gérer. Préfecture des niveaux. Ah oui en gros port quoi, c'est pas vraiment la préfecture c'est le port Dépêche-toi David, vite, vite, vite, Ah je crois qu'on me dit ah, J'arrive pas à croire que c'est Pierre nous courent encore après Il n'a vraiment donc jamais c'est si sont vigilants c'est la prouve qu'il est il est à une île C'est la question en tête Ça Et voilà, ouf, oh, fait de Qu'est-ce que... dépêche qu toi que... C'est du spoil Regardez-moi, c'est du spoil, c'est du ça Comment va-t-il réagir Déciderez le temps. Ilman contre Dark, le match du siècle. a toi près des Dark. C'est juste un, le spoil pour bien gâcher toute l'aventure juste avant. Moi, ce que je faisais, c'est que je posais ma dèche, j'enlevais son, je la posais à côté, j'attendais. C'est parti les amis, c'est parti les amis. Mais mais mais mais mais nous allons vous mettre euh, des bits surchauffées, des bits en or qui vous permettront d'utiliser des techniques super secrètes utilisables. Le mec il est pas bien dans sa tête hein. ouais ouais il s'appelle Caleb. et en fait là il les prend par les cols en fait il les prend par le col en fait. il, vous voyez qu'il font pas les mouvements des pieds vous m'avez appelé Laisse-nous partir Dark qu'est-ce que vous avez l'intention de faire quelle sauteuse ouais ouais pour bon, couper arrêtez un peu de ça vous servirait à rien vous êtes les esclaves du commandant Dark non qu'est-ce qui vous empêche de revenir il faut faire la voix comme ça, parce que c'est qu'à ça Tais-toi, nous étions les esclaves de personne Nous avons toujours joué selon notre propre volonté. C'est pareil pour Jude, personne n'a la force à faire quoi que ce soit. Jude Celui qui vous a laissé tomber mmh. Ce n'est pas vrai. D'abord, l'équipe de Zeus vous pulvérise, puis mon menant de jeu vous abandonne comme c'est malheureux. Oui, vraiment, ça me Fort le cœur. Voyez un peu où ça venait cette trahison. Quoi Laissez votre colère éclater. Ainsi, vous pourrez devenir plus fort et nous ressembler. Vous ressemblez. Vous ressemblez. Lorsque mon corps est prêt à rugir et que mes veines sont le point d'éclater, c'est là que je toute ma puissance. Euh, c'est pareil pour vous. Vous voulez vous surpasser, être meilleur que June. Vous voulez battre quiconque sur votre chemin. Être meilleur que June. Vous êtes prêt à tout pour devenir plus fort, même à vendre votre âme, pas vrai? Pas vrai. Vous m'aurez plus, il parle, vous s'en fout. Alors c'est pas vrai Attends, c'est pas vrai non, Pas vrai, pas vrai ah. Chapitre 5, Ilman contre Dark, le match du siècle L'intro est vraiment la plus éloignée de tout le chapitre du jeu. blablabla blablabla ouais, bon on a votre sur pause hein, si vous voulez voir, vous êtes sur pause. Le à partir. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Genre, <métitéran> Je je Il y a des carrés sur les nouilles. Tu vas mettre la famille dans deux rondes et c'est l'hôpital. En fait, on s'en fout. Tout simplement, faire c'est il y a un truc extrêmement simple. Il faut faire ça comme ça. Il faut aller là et en fait, on va prendre un coffre voilà. Hop hop hop. Il y a. Ok. Maintenant, je vais aller faire du fond de fond là. Et ce qui se passer, c'est qu'on va un petit peu arrêter l'histoire là pour économiser un peu et euh, on va faire un petit peu du changement l'équipement etc. T'as Tu C'est une technique de défense pour, pour, pour Nathan. Oh oui, pas de pour Nathan. C'est bien. Euh, T'es d'argent. C'est bon. Bon, attends, ça va être super ça. Euh, donc, c'est X. Ah, ok donc là c'est bon on tir astral non oui, il est naturel. Attends pour aller dedans Super technique Apprendre noir. Le holo dribble ça va être pour euh, voir qu'il a rien de technique de défense ah, Et là, on va faire de l'équipement. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que. C'est quand même un RPG, hein. DS, en un RPG. Donc, inventer un équipement. Corps et Non, je suis désolé, mais non. Euh... Allez, euh, grande fraîcheur. Allez, grande fraîcheur, ça fait ouais. joli. Accessoire. Les crampons, on s'en euh, Pour l'instant, j'ai juste oh, trois on... jambes. Voilà. Crampons de déchéance. Voilà, 5 de frappe Bon 51 Je le respecte. Kevin, maintenant il va se barrer. Ah oui oui. Elle, Un machin. Il est où euh... Jude. Cropon de neige. Eric, cropon de sécurité on le et on s'en fout Ensuite on a tourne de toutes de vitesses on attend, il vous attend. On va aller. Euh, on, peut on va pas trop avancer dans l'histoire. On va aller recruter Mills. Yes. C'est un bon défenseur. De, de, de, de, de, de, de. On va donc par un nom. Son nom c'est M I L E S. Et donc c'est lui, voilà. Ok, Alors, donc, il est où Alors, il est où Alors On va dire il sera prêt, tu vas dire moi du club. Ah ok. Ah, ok, donc, on va donc, ok, je l'aime bien. On voit le plus loin du monde. Quoi. Et bah, maintenant d'abord, tu sais que le voyage se passe à cette vitesse, quoi 3 secondes Tiens, on voit la ville, c'est le joueur qu'on va regretter Et nous on va nous pas faire le match <métitérance> Putain, j'avais plus à me diriger, c'est pour cette merde là Ah, vas-y Mais euh, non, va... non, non, Ah bah là, voilà, il est directement là, c'est bon, tout ça. Arrive te prendre des sapins, là Ah avance Allez par le lui moi Est-ce que je pourrais jouer comme ça dans ce ministre super. 5 alors Ok tout fait. Effectivement tu peux jouer contre Nathan, si tu veux. Le temps je te le mets à la place de. Voilà. Allez, Messi 6 Nathan Let's go tranquille. Ah c'est tête, c'était la balle Ouais ils vont vite Bon vas-y Oh merde Ouais ils sont forts Oh genre les mecs. Vas-y nat nat nat nat nat nat nat oh, oui j'en lis je Ah il y en a encore un autre bah, Vas-y c'est parti Deuxième défi ah tiens, y a un parti. d'un problème, oh, parfait. Ah. ah tu veux jouer ça On commence avec l'immobilité On commence direct Et bien alors dans ces cas-là De merde. Hop Hop Oui Tu dois être parfait Tu des des dans Vous allez mourir <t en> <t en> D'une merde hein, qui va se battre. Euh... Alors, je vais monter à côté de quelqu'un qui me sert à rien. Qui me... Ah bah, Willy, direct, hein. Willy ne sert à rien. Voilà. Willy, tu te casses. Bravo, il est bien notre équipe. Parce que Willy, tu sais, c'est juste le joueur, mais c'est grave le figurant, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il a comme technique, Mills Et il est level combien Parce que. Alors, attends, parce que. Hop là mais tu, tu les recrutes, genre ils sont 12 niveau 50, mais par contre, quand tu les recrutes, quand tu l'as dans ton équipe, par contre, il est niveau 5. Oh, mais c'est niveau 18! Ah, là, là, je vous dis, c'est pas mal. Il a 33 de vitesse et 23 de défense, c'est bien, c'est bien mon petit C'est bien. bien, tu le démontres bien. Alors, euh... vitesse plus, comparé à ce qu'on peut-être pas Nathan. Par contre, il n'a pas de technique de défense. Donc, <rire> ce que je vais faire, c'est que je vais euh, lui tout de suite retourner à Eni mais je vais lui remettre ce, le Je vais aussi lui mettre une patinoire. Et on a bien, 100, 1500. Ok, donc je vais pouvoir améliorer un petit peu encore le Blizzard de Charles Forest. Après. Donc, on va. Le même truc se répète à chaque fois que tu vas hein, dans la ville, c'est la même animation, il n'y a pas de trucs différents, non Il ne faut pas se passer un truc normal, tu sais, il y a toujours un truc différent, voilà, Ok, donc j'ai dit différent dans, dans trois fois dans une seule phrase. Vas-y, la patinoire s'il te plaît. Merci, casse-toi, ta gueule Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, pop pop. pop, pop. Alors, mille, soil, mille, hop, et hop, hop, euh, hop, hop, hop. Euh, hop hop hop hop hop et hop hop hop hop, hop hop hop hop hop hop hop voilà donc je sauvegarde x hop hop oui c'est bon allez j'ai compris Bon bah on va pouvoir faire un petit peu de sound et puis c'est terminé, terminé. Donc alors il y a les capacités spéciales pour améliorer les tirs. Et donc ça c'est la frappe. Et donc je vais faire un petit peu sur euh, le sound. Voilà pour qu'il puisse s'améliorer encore un peu. Bam bam bon donc ça y est il a 53 déjà de frappe Donc là le Bizarre éternel je vais vous dire qu'il est puissant Et il y en a plus la... Et ben voilà donc là c'est la fin de l'épisode hein. Je vous dis merci d'avoir regardé Et à très bientôt pour une prochaine vidéo euh, Salut merci